cette vidéo, je vais te donner 5 conseils, ou plutôt 4 et demi, 4 <rire> et demi conseils pour récupérer et pour avoir une meilleure récupération. À tout de suite Hello Bienvenue sur ma chaîne, c'est Linia. bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au comme vous savez déjà. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur un sujet assez cool euh, qui, euh, qui que, que tout le monde a en tête, c'est une question qui revient très souvent donc... On va parler de la récupération aujourd'hui. Si t'es sur ma chaîne, c'est que le crossfit t'intéresse. Donc ça, c'est super cool. N'hésite euh, pas à t'abonner si mon contenu te plaît. C'est très important pour moi de, bah, de faire grandir cette chaîne pour informer le maximum de personnes. Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir des notifications. Commente cette vidéo si t'as des choses à dire. Bah Surtout si t'as d'autres conseils. En fait, si t'as du conseil de récupération que toi, tu fais pour toi-même... Euh... Si tu suis les conseils de récupération que, que je donne, euh, tout ça quoi. N'hésite pas, euh, je, suis, euh, je lirai les commentaires avec euh, grande attention. Fais un tour sur ma formation qui va t'apprendre à créer tes séances de crossfit toi-même dans une ère où les salles de sport ne sont pas forcément toujours ouvertes euh, où les coachs ne sont pas forcément toujours très performants. Bah, C'est toujours bien de savoir comment créer ses propres séances soi-même, euh, savoir comment faire des workouts quand on part en vacances, ce genre de choses. Donc voilà, pense à tout ça. N'hésite pas à aller faire un tour en cliquant sur le le lien qui s'affiche juste en dessous et en haut je suis sûre. On va pouvoir commencer euh, sur le sujet de la récupération. Alors c'est une question qui me revient énormément forcément forcément les gens me demandent toujours euh, qu'est-ce que tu fais pour récupérer. Alors je vais vous donner 4 quatre conseils, quatre et demi, 5 conseils parce que là c'est pas vraiment un conseil mais c'est un, une, une piqûre de rappel euh, et je vais vous dire en fait ce que je fais pour moi surtout, ce que je fais pour moi parce qu'en fait des, des conseils de récupération il y en a mille, euh, il y en a plein. Il y a des gens qui te diront qu'il faut mettre les jambes chauffantes il y a des gens qui diront qu'il faut aller te faire masser chez telle personne parce que voilà il est bon pour le massage sportif en fait il y a mille et un conseils, là moi je te donne vraiment les miens, ce que moi je fais moi je suis une meuf hyper traditionnelle donc je m'embête pas trop à faire des trucs qui vont me coûter cher pour récupérer ou quoi, je fais la base de la base et ça marche très bien pour moi donc en fait ça sert à rien des fois d'aller acheter on va pas parler aujourd'hui du pistolet à 500 balles, euh, non on va pas parler de ça, comme vous le savez déjà je suis pas forcément très friand de ce genre de truc bien que je ferai des vidéos Forcément dessus, je pense un jour sur le sujet, hein. euh, mais euh, aujourd'hui j'ai pas la nécessité d'acheter euh, quelque chose aussi cher euh, juste pour euh, ma récupération, sachant que ma récupération est très bonne avec des choses de base euh, et très simple, donc on va en parler tout de suite. Mon conseil numéro 1, et du coup c'est ce que je disais, c'est plus une piqûre de rappel, c'est qu'il faut se reposer les gars, c'est faut se reposer. Moi je me repose deux jours sur cinq dans la semaine et c'est très bien. Pourquoi Parce que, et on va en parler dans une autre vidéo, je vais pas en parler dans cette vidéo, je vais vous juste aborder le sujet très vite. Euh, il y a ce qui s'appelle la surcompensation et la surcompensation c'est très important, surtout lorsqu'on est en surentraînement. Euh, les gens qui sont en surentraînement, vous rendez pas compte de ce que vous faites de mal à votre corps et le surentraînement ça peut être très dangereux quand il y a une surcharge d'entraînement et pas assez de repos euh, bah du coup vous cassez des fils musculaires vous laissez pas le temps à ces fils musculaires de se reconstruire et du coup petit à petit ça crée des déchirures et à la fin il y a quelque chose qui va lâcher euh, ça c'est dans le meilleur des cas je pense en plus Tu vois, c'est pareil pour les gens qui poussent trop de charges et qui prennent pas assez de repos c'est du surentraînement aussi il faut arrêter ça là, stop arrêtez de vous comporter comme des, comme des athlètes euh, euh, inédits. In Inefficace et inintelligent euh, Le surentraînement ça paye pas Point, le surentraînement ça paye pas euh, Arrêtez de vous blesser tout le temps Juste pour vous dire, juste parce que Vous dites ah non mais là euh, si je m'entraîne pas Je culpabilise mais arrête, arrête, arrête Arrête ça, vraiment arrête ça repose-toi, il n'y a pas de culpabilité euh, repose-toi, tout est cool euh, repose-toi deux jours par semaine et après le lundi tu repars, tu repars au combat t'attaques, t'es super chaud et tout va bien et ton corps il a récupéré et ton corps il est content et du coup tu fais des perfs. et si tu fais des perfs, bah tu t'améliores et si tu t'améliores bah tu peux faire des compétitions et si tu veux faire des compétitions peut-être que tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé, or si tu es en surentraînement constant, il n'y a aucune évolution qui va arriver ou alors elle va être toute petite et du coup toi tu vas avoir l'impression d'évoluer donc tu seras content alors que si tu si C'était reposé, l'évolution, elle partirait comme ça, plutôt que de, de faire. Et, et en plus, le pire, c'est que pendant le surentraînement, ça chute plus que ça augmente. Et je suis sûr qu'il y a la plupart des gens qui se surentraînent euh, qui n'ont pas de résultat. Donc voilà, ben, maintenant vous savez pourquoi. Donc euh, cessez de faire les athlètes inintelligents et commencez à vous comporter comme un athlète. Un athlète de haut niveau se repose. Moi j'ai des athlètes de haut niveau, je ne dirai pas qui parce que j'ai pas le droit, mais j'ai des athlètes de haut niveau qui sont considérés comme des. Donc c'est pas du crossfit, hein, vous l'avez compris, mais qui sont considérés comme des athlètes de haut niveau. Et, et ces gens-là, bah désolé mais ces gens-là se reposent au moins un jour et demi par semaine. Au moins. Donc si eux le font. Pourquoi est-ce que toi tu le ferais pas Tu c'est pas logique. Ça c'est mon conseil qui n'est pas vraiment un conseil, mais en fait c'est le plus important de la vidéo. Genre là, tout le reste c'est très important, hein, mais ça c'est vraiment le conseil le plus important et que j'applique à moi systématiquement. La semaine dernière je me suis reposée trois jours. J'ai fait vendredi samedi, dimanche j'ai rien fait. Et je suis pas morte. Hein. Et là lundi bah on est lundi. Aujourd'hui où je suis là et bah, je vais repartir à l'entraînement. Euh... Chaud patate On va parler de massage et tout particulièrement d'une gamme euh, d'une gamme que j'aime beaucoup Alors je fais cette vidéo parce que bah, hier j'étais en call avec un athlète Avec un footballeur professionnel Et du coup euh, il m'a posé pas mal de questions Et on a pas mal pas, pas, passé euh, de temps sur euh, la récupération Et je lui ai parlé de ça et je lui ai donné ce conseil là Donc je me suis dit je vais en faire une vidéo Et du coup je lui ai proposé d'acheter la gamme Velleda euh, euh, La gamme Sport euh, Alarnica. Elle est incroyable elle est incroyable, achetez-la, elle est archi pas chère en plus enfin, Franchement elle est pas chère, pour 40€ vous avez tout le pack euh, Gamme de massage, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans il y a, En fait elle est, elle, est archi, elle est archi bonne pour se masser et tout Et moi c'est vrai que je me fais souvent des massages bah, toute, seule parce que... <rire> je suis toute seule Et je me fais des massages sur les cuisses quand j'ai trop mal Ou sur, les, sur, les, sur le côté au niveau des fesses, dans le bas du dos et je vais aussi dans un salon, bah dans. Avec dents, chez Vélida. je vais dans un salon de massage à Paris. Et, et en fait euh, la dame elle me fait des massages sportifs toujours. Parce que vas je suis tendu comme euh, <rire> j'ai le dos tendu. Et du coup elle me fait des massages avec ça et franchement je renais à chaque fois. Donc. Massage avec la gamme Veleda. Peut-être qu'il y a d'autres marques, si vous avez d'autres marques, mettez-les en commentaire Je ne connais pas, je ne suis, suis pas partie de L'industrie euh, du massage mais En tout cas, cette gamme, elle est incroyable Ensuite, on va retrouver la cryothérapie Bon, la, la cryothérapie, déjà, c'est un peu cher Donc, euh, vous n'allez pas forcément y aller Toujours, mais je vous conseille d'y aller de temps en temps Parce que ça a des bienfaits plutôt pas mal Moi, je l'ai fait plusieurs fois euh, Là, en ce moment, je n'en fais pas parce que je suis pas je me sens pas fatiguée ou je sens pas le besoin d'y aller. Euh, mais pendant les French j'étais allée aussi. Euh, et c'est vrai que la cryothérapie, ça a plutôt beaucoup de bienfaits, et ça peut être sympa dans votre prépa physique et dans votre repos. Euh, je m'explique. De base, la cryothérapie, ça améliore le sommeil et ça réduit les inflammations. Ça, c'est l'argument commercial et à la fois, c'est pas qu'un argument commercial, je pense vraiment que c'est la vérité. Ça réduit aussi l'anxiété, ce qui peut être plutôt sympa pour les gens qui sont anxieux, mais surtout, ça va réduire les inflammations. Et ça, c'est trop bien, parce que dans un monde de crossfit où les gens n'ont que des inflammations au niveau euh, des coudes et des genoux et euh, n'ont que des bandinites, parce qu'ils font n'importe quoi et qu'ils se reposent pas, <rire> et bah du coup ça fait du bien d'aller là-bas. Vous, vous verrez, c'est une sensation vraiment chelou. Genre surtout quand tu as des inflammations et que tu vas là-bas, tu la sens l'inflammation direct. Mais euh, franchement, c'est plutôt cool. Moi je vous conseille d'aller là-bas vraiment pour euh, euh, pas. Euh, ponctuellement genre pas tout le temps mais de temps en temps euh, surtout quand vous êtes dans un dans un moment où vous entraînez beaucoup vous avez des compètes vous êtes euh, assez surchargé en termes par exemple de charge je parle pas de surentraînement mais ça peut être sympa moi je sais que j'y allais pendant les compétitions donc, et ça me faisait un bien fou On va pas passer sur kiné-ostéo Mais ostéopathe c'est la base de la base les gars. Là c'est... Si vous êtes sportif et que vous entraînez au moins 5 fois par semaine Avec pas mal de... de rendement dans les séances Allez voir un ostéopathe régulièrement Moi j'y vais minimum une fois par mois Et quand je suis motivée c'est une fois toutes les deux semaines Mais t'es obligé parce que en fait, à vouloir travailler sur, euh, sur des déchirures ou sur euh, des os mal placés ou sur euh, des... Tu vois Eh bah, ben il va t'arriver des trucs. Donc, en fait, l'ostéopathe, ce qui est bien, c'est qu'il remet un peu tout. Il remet euh, la colonne vertébrale parce qu'elle est assez, souvent avec les charges, avec la thérophilie. Euh, il va s'occuper aussi de remettre la hanche. Moi, je sais que j'ai la hanche qui, se, qui bouge beaucoup. En fait, euh, le pubis, il rentre beaucoup à l'intérieur. Et du coup, il me la remet à chaque fois en place. Et ça, c'est bien parce que du coup... Quand elle n'est pas mise en place Il bah y, y a mon psoas droit Qui tire beaucoup au niveau de mon genou Ça tire sur ma hanche, ça me fait mal Ça peut remonter jusqu'à mon épaule, ça peut aller dans mon dos Ça peut créer que des petits trucs Et en fait vous voyez tous ces gens là Et si vous en faites partie d'ailleurs Vous voyez tous ces gens là qui se plaignent d'avoir telle petite douleur Pendant longtemps Et bah c'est à ces gens là que je m'adresse C'est à vous d'aller chez l'ostéo régulièrement Parce que l'ostéo il peut faire des miracles grâce à ça Et en fait c'est pareil si vous, si vous avez des, des objectifs d'athlète bah, comportez-vous comme un athlète, parce que les athlètes, ils vont chez l'ostéo tout le temps. Ouais, c'est toutes les semaines. Euh, oui, même si c'est payé par leur club, peut-être. Euh, cependant, ils y vont. Aujourd'hui, on fait un sport que, qui n'est pas reconnu par l'État français, donc ça, déjà, c'est notre problème. Et c'est pas le problème des autres, des autres athlètes, c'est notre problème. Donc, il faut faire avec. Si tu as décidé d'être athlète, bah, mets les moyens qu'il faut. Et un ostéopathe, c'est pas euh, pas non plus en face sans terre. Hein. J'en connais à 50 euros. Tu veux une fois par mois, 50 euros par mois, bah voilà, c'est comme ça. Si tu veux devenir un athlète t'as pas choix de passer par là, ça c'est primordial, il faut prendre soin de son corps parce que c'est ce qui fait que bah, tu, tu obtiendras tes objectifs et si ton corps il est mal en point c'est mort un autre conseil, le form roller, le rouleau de massage. Euh, celui-là, il est canon. Hein. Franchement, celui-là, utilisez-le, ça coûte 20 balles. Euh, et vous allez pouvoir euh, éviter beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et moi, je sais que je l'utilise assez souvent, <coughs> sur ma chaîne postérieure notamment. Et c'est plutôt cool, sur mon dos en tout cas, parce que je ne peux pas me remettre le dos. Euh, je ne peux pas me masser le dos non plus. Donc, du coup, je l'utilise beaucoup. De base, ça, ça diminue les, les raideurs, en fait, et les, points, les petits points musculaires que vous sentez. Et ça améliore la cicatrisation en fait, des micro lésions quand vous faites du sport, quand vous faites bah, de la charge, quand vous faites... Euh, bah, on va pas rien rentrer dans un cours de physiologie, mais quand vous faites du sport, en général, vous faites de l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est du gain de muscle, sauf que pour faire de l'hypertrophie, il faut d'abord un peu déchirer les muscles avant qu'ils se reconstruisent en plus fort. Donc du coup, quand vous avez des petites déchirures comme ça, ça peut être des fois un peu douloureux. Bah, L'idée du rouleau, ça va être de les remettre un petit peu en place, de les remettre en rang, euh, d'enlever de, le, les points que vous pouvez avoir euh, sans aller euh, dépenser de l'argent euh, au masseur. Donc ça ça peut être cool aussi Là je vais vous parler de la balle Il y en a qui appellent ça une balle de la euh, L'espèce de balle de massage Alors euh, j'en vois beaucoup l'utiliser euh, Je vais vous faire une révélation très importante Qui euh, va clôturer cette vidéo Je ne sais pas l'utiliser Donc je ne peux pas vous dire <rire> Je peux pas vous dire Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent euh, à, à, à ce qui paraît, c'est plutôt bien Quand tu as un point quelque part euh, d'appuyer fort sur la zone et euh, de détendre un petit peu le point donc pourquoi pas. Si vous savez utiliser tant mieux, moi pas, donc j'ai essayé deux, trois fois, ça m'a gonflé. Euh, mais je sais que c'est un bon moyen d'éviter les blessures, ou en tout cas de faire passer une petite douleur euh, qui est arrivée euh, euh, là, là, après un entraînement par exemple. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à commenter votre façon de récupérer en bas, en commentaire. Euh, je les regarderai avec grande attention et euh, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bien sûr très bientôt comme d'hab et je vous fais plein de gros bisous bye